Ok Catherine, bien, donc je suis ici avec Catherine, j'espère qu'on me voit sur la vidéo, qui a, euh, on a passé quatre heures ensemble pour un voyage vers soi, combinaison de soins énergétiques, soins vibratoires et un ben, coaching du Féminin Sacré en fait. Et euh, je, donc tu étais d'accord de laisser un témoignage, merci beaucoup. Oui. Euh, et que je te trouve toute lumineuse là déjà, maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait prendre le rendez-vous J'étais vraiment en manque d'énergie, euh, je, je sentais que je n'étais plus euh, vraiment euh, la Catherine euh, habituelle et donc j'ai eu envie de prendre soin de moi et je sentais que ce dont j'avais besoin, c'était d'abord d'être de, lavé de, de, des énergies, qui, qui, des mauvaises énergies qui stagnaient en moi et, euh, et de, oui, afin de pouvoir euh, de nouveau me remplir de, de quelque chose de, de neuf pour repartir sur <rire> la bonne voie mm -hmm. Oui, effectivement, euh, c'est vrai que quand on a parlé au départ tu me racontais un peu <coughs> comment ça se passe dans ta vie et où tu en es maintenant et euh, lors du soin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée ou des choses que tu as euh, senties et qui euh, étaient... Donc révélateur ou même surprenant? Il y a des, des, des sensations dans, dans le corps, euh, des, euh, des, des, des, des frissons dans certaines parties du corps, euh, la chaleur, le sentiment, enfin, le, le, le ressenti que l'énergie euh, recircule, l'ouverture au niveau du, du haut du corps euh, et euh, oui, la, la, une lumière, euh, un enveloppement de, de lumière. Et alors, des, des images qui viennent euh, oui, surprenantes. Oui. oui, tu as eu, on n'a mmh. pas besoin de le révéler ici, mais tu as eu comme ça deux images qui étaient très, euh, très, très, très fortes en mmh. fait. Et puis, euh, on a, euh, après le soin, on en a parlé. Et on a fait des exercices ici. Comment tu as trouvé euh, cette suite de, de transformer ça en mouvement et en danse Je trouve que le, oui, le, le mouvement permet de vraiment euh, déjà intégrer, euh, d'être sur le, le, le chemin du, du changement, de le mettre en, en, en mouvement, en action, de se sentir dans, dans, dans ce, ce nouveau soi. Et, euh, ça permet vraiment de, de, de finir. Fin, C'est comme si on ouvre une page on, on termine un, un, un chapitre et on, vraiment on, le, on, on ferme, le, <rire> on ferme le, le livre, donc je trouve ça, ça agréable de terminer comme ça. Ah oui, c'est bien dit ça, de finir le chapitre, fermer le livre en fait, c'est une ancienne histoire, je commence une nouvelle histoire et je suis une nouvelle euh, moi, ouais, c'est quelque chose. Mais on voit dans tes yeux, hein. j'aurais dû faire une photo avant et après moi, <rire> parce qu'il y a quelque chose qui te là hein, comme ça. C'est vraiment magnifique à voir. En tous les cas, moi je te remercie euh, beaucoup parce que c'était très émouvant. Et, euh... moi, je te... <rire> moi je te remercie. <rire> oui, moi c'est mon, mon privilège bon. de, de pouvoir faire ce travail, ça c'est certain. Ça se <rire> sent. <rire> oui. Ah, et euh, tu sais, qu'est-ce qu'on va pouvoir. Je veux montrer un truc. Comme... Parce que personne ne connaît ça en Belgique. Les petits anneaux magiques. On a fait un soin vibratoire avec ça. <rire> Comment c'était ça pour toi On a fait l'entrée ma, en matière avec ça. C'est agréable d'avoir ce, trouve ça, ça, quelque chose de très très apaisant. Ça permet vraiment de se de se relâcher et de, enfin à la fois se relâcher, se centrer aussi sur ce ce mouvement, ce son. C'est on est complètement braché mmh. après. Oui, puisque tu avais dit que au bon, niveau vibratoire, tu avais l'impression que ça vibrait trop vite ou si c'était pas ta vibration en tous les cas, non Comme tu te reconnaissais oui. pas. Comment tu te sens maintenant Bah ça fait que, je... <rire> que. tu le dis, ça fait que je suis libérée. Enfin, je je suis libérée libéré de ces de cette tension euh, intérieure euh, qui était le signal que je devais vraiment me décharger euh, d'un poids. Mmh. Que je ne veux plus porter. <rire> voilà, que tu ne portes plus. <rire> oui. Bah, magnifique. Bah, J'espère que. Je pense qu'on est très inspirante. Là, pour les personnes qui voudraient peut-être prendre. Donc, ici, ça s'est fait sous forme d'une euh, demi-journée. Ça peut se faire sur, sous forme de 4 euh, rendez-vous, parce que c'est 4 heures. C'est une séquence comme ça. Mais c'est bah, tellement chouette de prendre une après-midi ou même toute une journée pour soi parce qu'on le fait trop peu. Oui. Je, je le recommande. <rire> en tout cas. Merci. Ok, merci beaucoup. Et euh, à bientôt. Je ne sais pas si ça marche mon petit bouton magique, je vais vérifier. <rire> Est-ce qu'il a marché Non, il n'est pas arrêté.